Je vous présente une des innovations sociales d'Agrica qui est une action de lutte contre le gaspillage alimentaire au travers de l'organisation de trophées qui se déroule cette année pour la quatrième édition et qui permettent de récompenser des actions et des projets ou des entreprises particulièrement innovantes dans ce domaine. Alors pourquoi Parce qu'Agrica est en fait au confluent à la fois de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'engagement social. Donc Agrica est au service du bien-être de ses adhérents et donc de pouvoir participer à cette, à cette action au travers du financement de films qui permettent à ces, à ces projets, à ces entreprises finalement de mieux se faire connaître vis-à-vis euh, -vis de l'ensemble euh, du plus grand nombre euh, et de pouvoir également les diffuser euh, sur les réseaux sociaux est une aide euh, importante au delà effectivement euh, des prix traditionnels que nous attribuons également. C'est une innovation sociale puisqu'effectivement. Euh, Agrica, au travers de, cette, de ce projet, est engagée au service d'une grande cause sociétale. Mais c'est une innovation parce qu'effectivement, elle est tournée vers la promotion de solutions qui ont fait leur preuve sur le terrain. Et donc, c'est pour cela que nous appelons ces trophées le temps des solutions.